La semaine du rebond, c'est... 18 invités. Les bras m'en tombent. Moi, ça fait 33 ans qu'ils ont tombé. alors. <rire> 18 heures d'émission et de révélations parfois complètement inédites. Attention, parce que je vais revenir si jamais vous êtes aussi sympa chaque fois que vous, chaque fois que vous invitez les gens. Est-ce que mes invités vont accepter mes caps ou pas caps? T'as vraiment fait tes devoirs, t'as vraiment un lit de bouquin. C'est 18 moments vérité qui vont vous servir à vous aider pour apprendre à rebondir. Ah merci, c'est génial, j'adore. Et des outils pour se préparer à mieux rebondir à la sortie d'une crise. Puis de notes aussi quand je parle, c'est pas en différé, c'est en direct, tout ça. La semaine du rebond, c'est aussi 13 bonus pour que vous puissiez passer immédiatement à l'action et à rebondir. Mettez-vous en super héros. Moi, je suis prête avec mes lunettes roses. Te... Allez, merci. <rire> Alors, la première action à faire, c'est. Cliquez sur le lien parce que cet événement est exclusivement sur inscription. C'est gratuit, mais il faut s'inscrire. Toi, toi, tu vois, tu l'inspires. Voilà. <rire> Très bien. Retrouvons-nous du 22 au 28 mars. À part le pigeon, c'est parfait. <rire> <rire> Wow, vous avez fait un travail hors pair de recherche. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être avec vous. Amen. Amen, mon frère. Ne loupez pas l'occasion parce que c'est temporaire. À bientôt. Tu dis pas à bientôt. Non.